Bonjour, je suis Régis Samon, coach marketing, spécialiste des PME en difficulté de vente et en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai vu une statistique qui m'a un peu choqué sur le divorce des femmes entrepreneurs. 43 à 48 des couples dont la femme ou l'homme est entrepreneur divorcent. Et ça, c'est choquant. Et j'ai décidé de parler de ça, puisque aujourd'hui, on va parler essentiellement des droits de la femme. Je sais que beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, de conférencières ou de conférenciers, vont parler de la femme indépendante, les coachs vont parler de la femme indépendante, la femme qui doit se prendre en charge. Une fois qu'on parle des droits de la femme, c'est ça. Dans ce concept de l'indépendance de la femme, de femmes battantes, des femmes capables, plusieurs solutions qui sont proposées aux femmes, c'est de monter l'entreprise pour qu'elles aient la maîtrise de leurs revenus. Voilà, pour celles qui n'ont pas de boulot où elles peuvent accéder au leadership à des postes de haute fonction, on leur demande de monter une entreprise. Mais il y a un grand danger dans l'entrepreneuriat. Quand vous êtes une femme, entrepreneur c'est le risque de divorcer. Et cette statistique-là qui est sortie par Business Media Woman en 2022, c'est une statistique choquante. Alors, pourquoi quand vous êtes entrepreneur, vous avez un grand risque de divorcer La première des raisons, quand vous êtes entrepreneur et que votre conjoint ne l'est pas, vous allez remarquer que l'entrepreneuriat va absorber toute votre énergie. Donc, vous aurez une baisse d'attention et un manque d'attention vis-à-vis de votre conjoint. Puisque l'entreprise, c'est un peu comme votre bébé, ça absorbe tellement d'énergie que vous n'avez pas le temps, quoi. Vous êtes tout en partie des rendez-vous d'affaires, en train de discuter chez vos clients. Si par exemple, vous êtes à la production, vous êtes restauratrice en train d'ajuster les repas, vous êtes en cuisine, vous voulez que tout se passe bien. Voilà, si vous êtes une commerçante, vous allez voyager, vous allez passer des semaines à Dubaï, en Turquie, en Chine, chez vos fournisseurs, à Londres, aux États-Unis. Et il y a ce manque d'attention là que votre conjoint, qui n'est pas entrepreneur, va commencer à ressentir. Et ça, c'est une première cause de divorce. Le fait qu'il n'y ait plus d'attention, attention, va s'en suivre très facilement l'infidélité, soit du conjoint délaissé. Et aujourd'hui, vous, les femmes patentes il y a des choses avec lesquelles vous ne plaisantez pas. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne supportent pas l'infidélité. Donc, si le gars est fidèle qu'elle a attrapé, elle se dit que c'est elle qui envoie beaucoup de revenus. Elle aussi, elle se bat envoie des revenus et la popote à la maison. Mais si encore le gars se joue les connards et puis il va voir ailleurs, elle le lâche. Surtout qu'elle peut se prendre en charge économique. Donc, voici la première raison qui accroît le taux de divorce des femmes entrepreneurs. Deuxième raison, ce sont les problèmes d'argent. Quand vous êtes femme et que vous devenez entrepreneur, il faut savoir que votre notion, votre rapport par rapport à l'argent, il change complètement par rapport au conjoint qui n'est pas entrepreneur. Donc, ça va se sentir dans votre façon d'utiliser l'argent. Et la façon d'utiliser l'argent peut être source de conflit. L'entrepreneur voit tout en termes de rentabilité et il n'a pas forcément ce côté social, ce côté divertissement et tout ça. Et parfois, il peut même aller jusqu'à qu'à piocher dans la bourse commune pour pouvoir financer une publicité, financer une action marketing, dans le but de rentabiliser son affaire. Et ça, ça peut ne pas plaire au conjoint et il y aura des palabres dessus. Ou bien, par exemple, il peut demander au conjoint qu'il refuse. Il peut dire, bon voilà, il faut qu'on utilise ce bien commun-là pour que je puisse investir dans mon entreprise. Parce que l'entrepreneur va loin. Il voit la vision. Donc, lui, comprend pas pourquoi son conjoint ne la soutient pas dans cette démarche-là. Au lieu de prendre l'argent pour aller faire telle ou telle chose, pour aller au village pour construire une maison de ta mère, permets-moi de payer mon pas de porte pour que mon magasin puisse donner. » Donc voilà un peu. Et vous aurez chaque fois des problèmes de discussion comme ça dès qu'il va s'agir de l'argent. Et ce qui va faire que les disputes vont s'accroître et ça peut conduire au divorce. L'argent fait partie des trois causes les plus importantes des divorces. Et ces conflits de conditions sur l'argent, il faut beaucoup s'en mettre. Troisième raison, c'est que quand vous êtes une femme entrepreneur, à cause du stress que l'entrepreneuriat crée chez vous, vous, vous avez une baisse de libido. Parce que vous avez des problèmes d'entreprise, vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vous avez des problèmes de qualité de vos produits, vous avez des problèmes avec vos employés. Il y a pas mal de choses qui font que vraiment, quand la femme, elle arrive épuisée, venir s'occuper sexuellement de l'homme, c'est difficile. Les femmes leaders qui atteignent des sommets au niveau des postes, elles ont souvent aussi ce petit problème aussi de libido. Donc, il y a un écart de libido entre le conjoint qui n'est pas soumis à ce stress-là et puis vous qui êtes entrepreneur cet écart de libido là, c'est ça qui conduit très souvent à la frustration sexuelle et donc à l'infidélité. Je ne parle même pas des autres raisons où la femme est exposée à toutes sortes d'harcèlement sexuel vis-à-vis d'hommes. Quand par exemple elle doit rencontrer un gros client qui avant de signer un gros contrat va lui demander des avances sexuelles, il y a tout ça. Même quand elle a réussi à obtenir son contrat, elle est beaucoup exposée par exemple aux financiers, aux cadres financiers qui doivent lui donner des chèques de recouvrement. Ils vont demander ça compte des avis sexuels, ou bien demander qu'elle vienne chercher son chèque ou bien son argent dans un restaurant ou dans un hôtel. Bon, tu viens pas, il va dire, ah, mais tu n'es pas venu, donc je te paye pas, donc tu as tout ça là. Ça, c'est des raisons secondaires. Donc, voici les raisons pour lesquelles ça nous conduit facilement au divorce quand on est entrepreneur. Et donc, vous les femmes, vous devez faire beaucoup attention à ça. Comment résoudre ce problème Il faut voir la construction de votre mariage comme une activité pleine et entière de votre entreprise, c'est-à-dire votre couple, là. La gestion de votre mariage. C'était comme si c'était un produit ou un service de votre entreprise. Il faut gérer ça de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière où j'accorde du temps à un produit ou à un service, j'accorde du temps à mon mariage parce que c'est un produit, c'est une activité de mon entreprise. J'accorde des dépenses. C'est-à-dire que quand tu prévois les dépenses de l'entreprise, faut prévoir des dépenses de divertissement comme si tu prévoyais des dépenses pour faire un dîner d'affaires. faut prévoir des dépenses comme ça pour ton couple. Et une fois que tu commences à intégrer ton mariage comme une activité pleine et entière de ton entreprise, tu vas voir que tout va être harmonieux. Les dépenses, le temps que tu accordes à ton conjoint, c'est comme un produit. Parce que si votre mariage est déséquilibré, vous allez voir que votre entreprise aussi va prendre un coup. Parce que psychologiquement, vous ne serez pas bien. Votre conjoint est parti, vous avez démarré cette activité avec lui et puis ça va vous gêner. Toujours comme exemple, il faut partager vos buts et vos ambitions entrepreneuriales avec votre conjoint comme si c'était un associé. C'est-à-dire intégrer, même s'il n'est pas un associé juridique dans l'entreprise, il faut le considérer comme un associé même de l'entreprise. Donc, on partage les buts, on partage les connaissances, on partage la vision de l'entreprise. Comme ça, il se sent impliqué et il ne va pas voir cet écart-là de manque d'attention entre votre activité entrepreneuriale et votre mariage. Donc, la clé, c'est d'intégrer la construction de votre mariage comme une activité pleine et entière de votre entreprise. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à ciao, ciao. Très bonne fête de la journée internationale des droits de la femme.